La barre d'outils « Accès rapide » est située en haut à gauche des fenêtres de toutes les applications de la suite Office. Par défaut, elle contient des boutons pour les commandes « Enregistrer, annuler et répéter ». Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser et personnaliser la barre d'outils « Accès rapide ». D'abord, posons-nous les deux questions suivantes. À quoi sert la barre d'outils « Accès rapide » et quelles commandes devrions-nous y ajouter La barre d'outils « Accès rapide » est un outil de productivité. Son objectif est de nous donner un accès à des commandes en un seul clic, sans avoir à parcourir les onglets, groupes et menus défilants du ruban. Nous devrions donc y ajouter des commandes que nous utilisons souvent, auxquelles nous avons besoin d'accéder rapidement. Par contre, il n'est pas utile d'y ajouter des commandes pour lesquelles nous connaissons déjà le raccourci clavier. Par exemple, déplacer le pointeur de la souris complètement en haut à gauche de l'écran pour cliquer sur la disquette afin d'enregistrer un document est très long il est vraiment préférable d'appuyer sur le raccourci clavier CTRL plus S pour sauvegarder le document sur une base régulière. Une bonne pratique consiste à ajouter des commandes pour lesquelles nous n'avons pas encore mémorisé le raccourci clavier et à passer le pointeur au-dessus de l'icône pour avoir un rappel du raccourci. On utilise alors le raccourci au lieu de cliquer sur le bouton. Au bout d'un certain temps, lorsque le raccourci est bien mémorisé, on peut supprimer la commande de la barre d'outils. Par exemple, maintenant que je connais le raccourci CTRL plus S pour enregistrer mon document, je peux retirer cette commande en cliquant sur la flèche à droite de la barre d'outils accès rapide. Voilà, la commande n'est plus là. Une autre façon de supprimer une commande consiste à cliquer sur l'icône avec le bouton droit, puis à cliquer sur Supprimer de la barre d'outils accès rapide. Si je regrettais d'avoir supprimé la commande Enregistrer, je pourrais la rajouter en cliquant sur la flèche à droite de la barre d'outils et en cliquant ici sur Enregistrer mais la disquette apparaît complètement à droite et c'est plutôt à gauche que j'aimerais l'avoir. Je clique donc dessus avec le bouton droit, puis sur « Personnaliser la barre d'outils accès rapide ». Dans la partie droite de la boîte de dialogue, je peux cliquer sur « Enregistrer » ici au bas de la liste et cliquer sur la flèche vers le haut pour l'envoyer complètement en haut de la liste. Elle sera désormais à gauche, puisque les commandes sur la barre sont dans le même ordre que la liste, du haut vers le bas. Retournons dans la boîte de dialogue pour personnaliser la barre d'outils. Dans la colonne de gauche, ici, on voit toutes les commandes pouvant être ajoutées. En cliquant sur le menu déroulant, on voit les différents onglets du ruban. En ce moment, seulement les commandes les plus courantes sont présentées. Pour voir vraiment toutes les commandes disponibles, cliquez sur «Toutes les commandes ». Honnêtement, ce n'est pas la manière la plus facile d'ajouter des commandes. Voici comment je vous propose de le faire. D'abord, commencez par travailler avec Word en utilisant autant de raccourcis clavier que possible. Vous devriez au minimum utiliser les 12 raccourcis essentiels de Windows présentés dans une autre leçon. Ensuite, pendant que vous travaillez dans Word en utilisant le ruban, soyez attentif aux fonctions et commandes que vous utilisez à répétition. Ce sont telles que vous devriez ajouter à la barre d'outils. Voici comment procéder. Supposons que je vais souvent dans l'onglet Disposition pour faire un saut de page ou un saut de section. Je peux alors cliquer sur la fonction avec le bouton droit de ma souris et ensuite sur Ajouter à la barre d'outils accès rapide. À partir de maintenant, cette commande est disponible juste ici, peu importe sur quel onglet du ruban je me trouve. N'hésitez pas à vous servir de la barre d'outils accès rapide pour augmenter votre productivité. C'est une des meilleures manières de devenir plus efficace avec Microsoft Word ainsi qu'avec les autres applications de la suite Office. Dès que vous utilisez une commande à quelques reprises à partir du ruban, pensez à l'ajouter à votre barre d'outils. Surtout, N'hésitez pas à supprimer les commandes que vous n'utilisez pas et à en ajouter de nouvelles. Le contenu de votre barre d'outils accès rapide devrait constamment s'ajuster à votre utilisation de Word.